Alors du coup, qu'est-ce qu'on a vu ce soir euh, Qu'est-ce qu'on a fait bouger dans le groupe euh, ce soir On a vu l'expression de soi, le rapport à l'autorité parentale. Euh, ah oui, et le fait d'agripper les autres. Donc du coup, euh, on a du mal à s'exprimer soi-même, à exprimer le contenu de notre euh, humanité, de notre individualité, de nos ressources positives ou négatives. On s'en fout parce qu'on joue un, un, un jeu de manipulation, un jeu de domination/soumission. Entre euh, par rapport à l'autorité parentale que l'on projette à l'extérieur. Donc en gros notre extérieur, le monde qui nous entoure, les situations, le contexte, euh, c'est l'autorité suprême qu'on ne peut, qu'on essaie, qu'on essaye à tout prix d'agripper pour avoir de l'attention, euh, tout en évitant d'être dans dans le rejet, enfin tout en évitant de se faire rejeter. Euh, par, les, par cette autorité et euh, oui, donc du coup on, on refuse d'exprimer quoi que ce soit de soi et donc de rentrer dans une notion de, dans une notion de créativité, de sexualité c'est à dire de, de, de créer quelque chose de concret que l'on mette, dans, dans, qu qu mette en forme et que l'autorité extérieure que l'autorité que l'on projette à l'extérieur puisse voir puisse juger, donc en fait on refuse, le, on refuse un, un jugement euh, de l'extérieur pourquoi parce que notre, notre propre vision ne compte pas parce que c'est celle de l'autorité qui compte donc du coup euh, un des stratagèmes que l'on a trouvé au niveau collectif c'était euh, euh, avec Mélanie on a, on a vu de l'empathie euh, bourreau sauveur victime on, en fait on a un côté très désincarné, euh, on essaye de fuir l'humain pour, euh, pour essayer de solutionner sa vie alors que la solutionner sa vie, ça se passe bien dans l'humain. Vous êtes bien d'accord que pour ouvrir une porte avec la clé, il faut mettre la clé dans la porte, et dans la bonne, précisément. La clé de l'humain, ça va, ça va dans la porte de l'humain, pas dans la porte du voisin d'un côté, nommé extraterrestre ou esprit de la nature. Euh, donc, l'autorité que l'on projette à l'extérieur est un repère central. C'est ce qui définit notre... Euh, notre fidélité, en fait, on a, on a une fidélité extrême envers l'autre et donc on n'a pas de fidélité envers soi, envers ses désirs. Euh, une des clés d'évolution de, de ça, c'est euh, effectivement le fait d'accepter euh, cette instabilité de la vie, d'accepter euh, le fait qu'en tant qu'être humain, nous sommes instables euh, et qu'on est mu par des désirs. On est, on, est, on, est, on est mis en mouvement par des, des désirs, des plaisirs, des envies. Et par rapport à ce système-là, on pose de la honte. On pose une honte de nos désirs, de nos envies. Pourquoi Parce qu'on on, on peut les mettre à l'extérieur. Okay, si on les met à l'extérieur, euh, c'est comme exposer, sa, exposer son intimité euh, en direct à la télé. Personne ne veut le faire. C'est ça que l'on connecte dans le groupe ce soir. C'est ça qui a bougé aussi. Euh... donc oui voilà donc le mon repère est à l'extérieur mon repère c'est l'autorité extérieure et c'est l'extérieur qui définit si mon désir, si mon chemin si mon horizon, si mon objectif est viable ou pas et ça le euh, un, enfin, une des clés hein, généralistes c'est euh, l'égoïsme l'égoïsme quand c'est placé quand c'est intégré au niveau de nos désirs, de nos envies, de nos besoins, de nos objectifs, et que l'on comprend que ces, euh, ces cinq aspects-là de nous-mêmes, désirs, objectifs, etc., sont là pour nous, pour nous contenter, on a tout compris. Et comment on fait ça C'est pas juste au niveau de l'esprit, c'est aussi en les actant, en acceptant de les acter, et que si on les acte, c'est uniquement pour soi et pas pour les autres. Et donc, du coup, pour... Euh, ah oui, voilà euh, pour nous l'autorité est, est indétrônable c'est à dire que c'est euh, j'ai vu à qui je disais ça euh, l'autorité est un roi est une reine, est une dynastie euh, dont on fait partie mais qui est indétrônable donc c'est tout ce qui est fidélité à la famille euh, ça, ça, alors, ça résonne vraiment, ouais, ça résonne confiance en soi euh, étant donné qu'on euh, qu'on se pense plus petit ou plus petite que les autres on va avoir tendance à se, à, à se minimiser et à ne pas avoir confiance en soi. Et ce qui, en sous-titre derrière, c'est qu'on a du mal à se pardonner d'être qui je suis, d'être qui on est. Donc on se rejette. Euh, donc on tombe sur l'estime de soi, Donc avec euh, Sophie qu'on a vue. Euh, on a peur que l'autorité nous rejette. Et euh, c'est surtout, euh, et on va terminer sur ça, c'est l'arbre familial qui définit euh, nos actions, c'est l'arbre familial, l'autorité de l'arbre familial qui définit euh, quelle action est bonne ou mauvaise, quelle est, laquelle est nourrissante ou pas nourrissante. Et on se fonde sur ça, on se fonde sur euh, la vision de l'autorité extérieure pour être fidèle à, à l'autorité extérieure, euh, on fait confiance un peu trop à l'autorité extérieure. Et une des clés pour ça, bah, c'est carrément d'aller connecter le niveau de l'adolescent. C'est-à-dire euh, d'accepter nos propres délires et qu'on ait un délire spécifique qui ne concerne que nous et qui soit totalement égoïste. Et surtout, de ne pas hésiter euh, et de s'autoriser à mettre en cause l'extérieur, à jouer dans le monde, à jouer avec nos réponses, de jouer avec nous-mêmes de voir quelles conséquences euh, qui je suis euh, provoque dans le monde, etc., etc. Donc voilà pour les quelques clés. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la prochaine. Salut.